Bonjour à tous, donc après avoir évoqué la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, je, je voulais évoquer celle au Cœur Immaculé de Marie, dite des cinq premiers samedis du mois. Là aussi c'est une dévotion urgente pour notre temps, c'est-à-dire la fin de la fin des temps. C'est une dévotion révélée par le Ciel à Sœur Lucie de Fatima. Elle consiste à faire en esprit de réparation, et c'est bien d'insister sur cet, es cet esprit de réparation, parce qu'en fait... Euh, la dévotion répond à cinq types de blasphèmes donc en fait il faut faire pendant cinq mois de suite le premier samedi de chaque mois en état de grâce c'est à dire qu'en fait c'est quand même enfin, pour bien faire la dévotion il faut se confesser tous les mois il faut donc faire donc le premier samedi une communion réparatrice réciter un chapelet et méditer sur les mystères du rosaire pendant 15 minutes et là, il n'y a pas vraiment de règles sur la manière de méditer, c'est-à-dire qu'on peut méditer 15 minutes un même mystère, voire euh, 15 minutes les 20 mystères, Là, l'essentiel c'est vraiment de méditer 15 minutes les mystères du rosaire. Et Notre Dame promet euh, donc à ceux qui ont fait cette dévotion euh, d'assister euh, les âmes à faire leur salut lors du grand passage de la mort. Car il faut prendre conscience que lors de notre dernière heure, avant donc que notre âme quitte notre corps, nous sommes particulièrement attaqués par les démons qui cherchent à nous désespérer de notre salut. C'est donc très intéressant que celle qui écrasera la tête de Satan, en tête que c'est dit dans la Genèse, c'est-à-dire Marie, la très sainte Vierge Marie, c'est très important qu'elle soit à nos côtés à ce moment-là, au moment de notre agonie, pour nous aider à nous sauver et donc commencer au plus vite à faire cette dévotion car le temps est vraiment proche